Le robinet auto comporte plusieurs éléments. Premièrement, le corps du robinet. Deuxièmement, les deux parties de la bride. Et troisièmement, les vis de serrage. Je place donc les deux parties de la bride comme ceci sur la conduite d'eau froide. Que je visse ensuite progressivement en alternance de gauche à droite jusqu'au point de serrage maximal. Ceci fait, je présente le corps du robinet en vérifiant que celui-ci est bien en position fermée. Et je commence à le visser sur la bride. Plusieurs tours sont nécessaires pour permettre au dispositif de percer le tuyau de cuivre. A la fin de l'opération, je fais en sorte de positionner le robinet verticalement. Il se peut qu'à ce moment-là, quelques gouttes s'écoulent. C'est pour cela qu'il est important de visser le contre-écrou qui serrera le joint prévu pour pallier à cela. Et voilà, c'est terminé. Il suffira ensuite de brancher le tuyau d'alimentation du lave-vaisselle.